Bonsoir Peuple des Internets Aujourd'hui, plusieurs informations. Euh, nous allons participer au 48 h Film Project, donc un projet de court-métrage, de réalisation de court-métrage, ce qui se passe sur Lyon. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est les 48 heures Les 48 h c'est un esprit d'équipe. Donc nous avons réussi à réunir 10 membres, pour l'instant, qui travailleront sous le nom de Awesome prod Prods, qui deviendra enfin une association. Mais les 48 heures, dans la pratique, en plus c'est un projet, c'est un délai qui nous est donné pour la réalisation d'un court-métrage sur un thème qui nous est imposé. Et nous, on va se réunir avec notre équipe hors norme pour réaliser quelque chose de fantastique. Parce, Parce qu'on qu vous aime, aime